Salut à tous, c'est Mister et Furia. Et aujourd'hui, on est là pour le deuxième épisode de Pokémon Ouh. Noir et Blanc en Soul Link Qu'est-ce qu'il y a Non, non, j'ai juste dit coucou. <rire> Référence à Midji Coucou bon. <rire> un, Ça date un peu, hein. c'est un petit peu. Euh... C'est clair. Bon, allez, Déjodé. je vais lancer le dialogue. Dialogue qui Avec Bianca Tout en haut Attends, t'es déjà avec Bianca toi bah ouais, <rire> What enfin moi j'ai avancé. moi Bah faut que t'avances avances t en haut. C'est juste tout en haut de la carte. Attends j'ai un Pokémon euh, sauvage. Sauvage. Il s'agit d'un ponchu. Ah oui merde, par contre. Euh, je vais fuir parce que il m'a su beaucoup de PV quoi. Euh, ouais façon juste après. On va, on va jouer, on va jouer safe. Hein. C'est bon. C'est bon. Oh. Bien le Alors Kishta, Alors Kishta, On compare celui qui a plus de pokémon Allez c'est parti. Ah T'as toujours <rire> quoi ton vie là. Mais t'es nul <rire> <rire> Mais si t'as <rire> pas dans ton, ton pokémon Ton vie payeur, Il va te mourir Et tu vas faire une OZLAND <rire> Tant que j'y pense, en consultant le Pokédex, il est possible de vérifier le nombre de Pokémon vus ou capturés jusqu'à présent. Sur ce, cap sur Arabelle, le professeur nous attend. Oh, oh. Le voix qui te sonne. Kishta décroche. Oh. Hello, vous allez bien euh, Vous devrez vous être familiarisé avec vos Pokémon maintenant, non Ah oh oui, professeur je vous attends au centre Pokémon d'Arabel. J'aimerais vous le faire visiter. Alors, dépêchez-vous de venir. Ah, compris le centre Pokémon Parfait, à très vite. C'est pas tout ça. Je pars devant. Avec Bianca, bien sûr. Et c'est mago C'est là où on voit le progrès qu'il y a eu entre les précédentes versions. Pourquoi Le début de la 3D. Enfin, c'est pas vraiment de la 3D, 3D, mais... Hello, Kishita Parcourir les routes avec ses Pokémon, c'est cela la joie de dresseur. Mais avant toute chose, laisse-moi te présenter les endroits les plus importants pour un dresseur. C'est un, un centre Pokémon. On sent qu'il n'y a rien de mieux en y entrant. Laisse-moi te faire entrer, visiter, blablabla. Ah, moi aussi je vous vois! Il y a une chose incroyable que l'on peut faire dans un centre Pokémon. Tenez-vous bien, il est possible de guérir ces Pokémon. Jure! Gratuitement! Oh c'est la Dieu. sécu! <rire> c'est remboursé par la sécu. <rire> Ils ont une carte vitale, tu sais. Allez, c'est parti. Donc là, on soigne les Pokémon. Bonjour, mais un Pokémon. Pour soigner vos Pokémon, allez vous le soigner. Yes! Ok, je prends mon Pokémon! En fait, c'est des Chinois qui nous soignent. C'est même plus les affaires je suis déçu. Comment? C'est même plus les affaires je suis déçu. Ouais, ah, c'est Chinois maintenant. Nickel, Chrome! Ton équipe est en pleine forme! Bon, il est temps que j'explique le fonctionnement du PC. Ah! Je vous prends de le PC! Utilisable par un dresseur, blablabla, on s'en fout, on zappe, j'en ai marre. De toute façon, on n'a pas trouvé le Pokémon de à cause d'une certaine personne. si on se rend du miracle. Allez, next. S'il vous plaît, je veux partir. Je connais le jeu. C'est bon. Non, qu'à ne pas encore. <rire> oh, ok, bien acheté, je bon. prends les couilles. Allez, on y va. On y va. <rire> De toute façon c'est pas intéressant, vous connaissez déjà tout. Ah, il se passe quelque chose sur la shop. place. Oh Et sur les voir Ah oui c'est le manif. Ah oui, ça serait bien d'acheter des potions par contre. Maintenant Bah va y avoir des combats donc euh, moi je préfère être parler en tout cas. Mais c'est après les combats non Oui mais on sait jamais. Ah vas-y, bah je... moi j'ai pas acheté de potions moi j'ai foncé. As pas intérêt à perdre. Hein. Ah, on a 5 Pokéballs. Oui, oh, Je t'attends. Ouais. Emmanuel Macron, aux têtes de con. On vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, aux têtes de con. On vient te chercher chez toi. C'est une manif. Ah, C'est bon. C'est une manif. Coup... Écoutez-moi bien. Mon nom est Gettys. Gettys de la Team Plasma. Je suis venu apporter la bonne parole. Celle de la libération. Ah, quoi Des Pokémon. Nous autres humains avons toujours vécu aux côtés des Pokémon, au nom d'un partenariat mutuel et tacite, d'une entraide naturelle et indispensable. Du moins, c'est ce que je pense le plus grand nombre. Mais je vous le dis, ces gens sont dans l'erreur, le déni, le mensonge. Songez-y, l'homme préfère... Se vautrer paracieusement dans les certitudes Ne les avez-vous jamais remises en question ces certitudes euh. Plus que tout, selon les dresseurs, ils asservissent leurs Pokémon Ils asservissent leurs Pokémon, les accomplant d'ordre ces pauvres créatures, soi-disant leurs partenaires, sont leurs serfs, taillables et corvéables à souhait. Ce sont des esclaves. Voilà, si je ne dis pas euh, la stricte vérité, pas... que quelqu'un me contredise. Or, je vous le dis, les Pokémon, contrairement aux humains, sont des êtres potentiels insoupçonnés. Car c'est notre projet <rire> Nous avons tant à prendre d'eux. Et donc notre devoir en tant qu'êtres humains est clair, n'est-ce pas N'est-ce pas C'est-à-dire que les libérer Parfaitement. Nous avons le droit, que dis-je L'impératif, le devoir de libérer les Pokémon à cette seule condition. Pokémon et humains pourront pour la première fois vivre sur un pied d'égalité. Écoutez, écoutez-moi bien et réfléchissez à ce qu'il faut faire pour que les Pokémon puissent goûter à la douce vie qui leur est naturellement échue. Ainsi se termine ma déclaration. Merci de votre attention. Que la paix soit avec vous. Quel trou de balle. Mince alors, je ne sais plus ce que je dois faire maintenant. Libérer Pokémon, c'est du grand ou quoi. J'avoue, comment on fera pour parier après sur les, sur le combat Pokémon Comment on fera pour gagner de l'argent en estorquant les euh, dresseurs Ton Pokémon, il m'a parlé. Oh, tu es bien direct. Et l'un de mes Pokémon parlerait. Qu'est-ce que c'est que ces balivernes <rire> Il a parlé, oui. Les Pokémon parlent. Et vous ne pouvez pas les entendre, comme je vous plains. Je m'appelle N. Quel nom de merde. Moi, c'est Tcheren, et voici Furia. Et ce n'est pas un prénom que tu as, c'est une lettre. <rire> Il nous a été confié la très importante mission de compléter le Pokédex. Et nous voici sur les routes. Même si mon objectif ultime est de devenir maître, mais bon. Le Pokédex, tu dis. Et pour ce faire, vous allez séquestrer d'innombrables Pokémon dans des Pokéballs. Je suis dresseur, tout comme vous, mais j'interroge toujours la normalité. Pensez-vous que les Pokémon soient heureux ainsi Oui, Kishta, c'est bien cela. Laisse-moi te faire entendre ce que je pense ton équipe de Pokémon. Ah merde, il y a un combat, j'ai oublié Et voilà, je te l'avais dit. J'ai pas du tout entraîné mon Pokémon. Il doit être niveau 7 son Pokémon, non ouais, euh, ouais, niveau 6. Pas. Ouf putain, c'est mal barré. Aïe aïe aïe T'as pas intérêt à perdre non, non, je pas perdre. Enregistrement donc ma table baisse. Allez, Mimique. Putain, ça va être chiant. Laissez-moi écouter à nouveau ce que ton équipe dit de toi. On a des potions non Moi j'en ai une, pas toi. Il reste son attaque. Non. Ah. Oh ça va le faire, ça va le faire. Non il apparaît de son attaque. Enfin moi je vais survivre après, toi je sais pas. J'ai plus de dégâts. Ça passe. En fait, c'est juste un tour d'avance. Bah, c'est ça, ouais. Puis il fait pas de dégâts. Hein. C'est de la merde, son chat tripon. Hein. Ça se voit qu'il le euh, séquestre pas assez. Ouais, bon, faut séquestrer les animaux, les enfants, on a compris. C'est bon, j'ai eu. Oh Homo, ça prend pistolet à oh eau. J'ai eu la Il passe niveau 8, putain Niveau 7, fois liane. Niveau 8 Ah ouais ça va être chaud d'attraper un Pokémon. Comment certains dresseurs parleraient avec leurs Pokémon Tant que les Pokémon seront fermés dans leurs Pokéball, ils n'auront pas d'existence propre. Je suis l'ami des Pokémon et pour eux, je dois changer le monde. Allo? Oui? Quoi? Les dresseurs et les Pokémon oui cèdent mutuellement. Sur ce, je pars devant. J'ai hâte d'en découdre avec le champion Grèce. Et toi aussi, affronte les champions. Pour, de pour devenir dresseur respecté, tu dois vaincre les champions de chaque ville. C'est cela la clé de la réussite. Ok bon je mes Pokémon tout de suite. Ce n'est pas bête. Chaque fois que j'ai perdu un joke, c'est à cause de ça d'ailleurs. J'ai oublié de soigner parce que je me disais, oh mais de toute façon j'ai dit le L d'avance. Aïe. Ah oui, euh... Et je vais acheter des potions. <rire> Sage décision. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire dans cette ville déjà Non, il a rien, je pense. Le mille, non. Il va a d'apprendre un truc bien utile, d'accord Tu peux avoir jusqu'à. Waouh, c'est super dit merci. Je savais pas. Non, je pense qu'il a des objets, mais. Faut... faut fouiller quoi Et pour l'instant, on n'a pas les chaussures de sport, du coup, on a un bail dans le cul. Tout, tout un peu de tourisme perso moi j'avance alors au oh. euh, route 2 tu viens ouais tu es dans la maison au oh, là ils font de la musique c'est sympa euh, bah la vous qui décroche oh qui je t'a décroche vas-y je t'attends du coup, il y a notre futur Pokémon de zone. Peut-être. Peut <rire> si on le rate, je suis dégoûté. Parce qu'après des... tout tout que là. là, il y a des dresseurs. Okay. Beau temps, Arabelle, beau temps. Sympa, il donne la météo. Mm. Kishta décroche. Vas-y. Le Vokit sonne. Baby C'est maman Comment vas-tu tu t'entends bien avec ton équipe de Un Pokémon <rire> Et tu profites de ton voyage, j'espère. Je voulais juste prendre quelques nouvelles. Bon, je vais te laisser. Grosse bise Mon bébé <rire> La Surprise, surprise Je vais te faire une petite blague. C'est Shining le truc. <rire> le, le professeur m'a dit... ...que tu devais te rapprocher de goès Bon, j'ai un cadeau à t'offrir Tiens mon bébé Ressaye-le tout de suite, ce sont des chaussures d'occasion Avec ces chaussures de sport, tu peux aller partout en un clin d'œil Attends, je vais te lire le mode d'emploi, tu sais pas courir après tout Les chaussures de sport vous permettent de vous déplacer plus vite Oh, maintenant le bouton B à foncer. enfile pour courir comme un petit fou Je les ai trouvés encore neufs en faisant du rangement dans ta chambre. Tu exagères, pense à faire le ménage plus souvent, d'accord Mon bébé, tu sais qu'il y aura toujours quelqu'un pour toi, hein Il y a ton équipe Pokémon et tes amis, et moi aussi. Je suis toujours à t'encourager par la pensée. Allez, profite bien de ton voyage! Quel horreur loup! Moi, les premiers Pokémon un... de T'es prêt? Ah, J'ai trouvé une potion. Alors, pour moi, ça sera. Poncho! Oh, il... Poncho Chaque... niveau 5. L'ordre de oh. Pistolet ça va mid life ouais, bon. euh dégomme le pain oh putain il lui reste peut-être 2 pv je sais pas ça va aller pokéball vas-y non ça rentre pas j'ai eu du premier coup bah pas moi Allez, je vais. Oh putain! Je vais l'appeler. Euh... Oh le relou C'est un homme. Un chat homme. Je vais l'appeler. Euh... Ouf. Quoi? Ah, ils sont ouf tes surnoms. <rire> ouf. Moi, c'est un pont chiot. Tu l'as eu ou pas pont de... euh, Oui, je l'ai eu. C'est un Pokémon chiot. D'ailleurs, c'était la journée mondiale des chiens hier. Voilà, cette information n'est plus utile puisque ce cette... <rire> ne sortira pas avant euh... pendant... le 27 août. Euh, <rire> donner un surnom <rire> Pokémon Pension Capturé. <rire> euh... Bah écoute, on va pas se fouler, hein, ça va être comme pour euh, Moustillon, cette pompon. Voilà. Moi, je suis retourné au centre Pokémon pour aller me soigner. Hop. Habituellement, je donne pas de surnom au Pokémon. Hein. Ouais, mais c'est pour le euh, le fun, tu vois. Pour le, voilà, c'est pour le fun. Et parce que c'est rec sinon... Je déteste ces bestioles, pour ça que tu les tortures, ouais, potion les fait bosser. se battre entre elles, c'est trop marrant. Ah, J'aime les voir saigner, souffrir. Je t'attends pour le premier combat. Du coup, de toute façon, c'est pas grave, elles ont pas d'âme. Donc, premier combat dresseur en vrai, les, les autres, arts, ça monte vite. Hein. On est mm -hmm. passer du niveau 2 au niveau 5. Mm -hmm. euh, du coup, j'en profite pour changer l'ordre des Pokémon, moi je continue avec les J'aime bien avoir des équipes de type euh, équilibré, tu vois. Ouais, mais comme ça, les prochaines arbres, je sais pas à quel niveau. Donc, au moins, si le niveau de mon Vipédiaire est trop haut, euh, en soi je peux récupérer facilement l'autre. Je vois comme ça. Alors, bon on va commencer à t'XP. Qu'est-ce que t'as comme attaque On Gros fait. yeux charge et fleurs. Tu vas me dire il veut vite. Donc je vais faire. Oh si putain vais... par contre euh, il a une attaque de monstre. Ouais. Quelle attentif Niveau 7. T'es contre le dresseur là Ouais, ouais, je suis bah, contre le dresseur. Chaque Y'a un qui ripon le dresseur Non, non, c'est euh, les autres herbes. Ok. Pff, putain, il m'a fait beaucoup de dégâts. Du Et coup, te... pour va monter niveau 6. Tu feras attention, il reste 20 minutes. Enfin, c'est à 20 minutes là. T'inquiète, on, peut... on, va, on va arrêter soit à 25, soit à 30. On arrête entre 25 et 30 minutes en fait. Je fais, fais gaffe alors, t'inquiète pas. Ok. Alors, attentif. Et voilà, t'es super balèze en fait. Quoi? Mais t'es super balèze en fait, c'est la phrase qui dit. Lol. dit je vais faire un truc cool, tu veux regarder ouais, vas regarder? Ouais, vas-y. Type, tap, hop, hop là. <rire> T'as vu, on se sent les bois, on se fait un raccourci, c'est atomique non? Bon, allez, je vais tout de suite allez, soigner mes Pokémon. niveau 7. Attends, tu voulais XP d'abord, ah, d'accord. ok je... Non, moi j'avance. Quoi bah, c'est juste que j'ai des Pokémon sauvages, donc j'en profite. Moi, je vais XP plutôt entre les épisodes. Mais pas là du coup, mais genre euh, quand, euh, par exemple, si on s'arrête à l'arène, je mm -hmm. vais m'XP. Je crois que l'arène est niveau 15, je sais plus. Je sais pas du tout. Je, je l'ai fait qu'une fois ce jeu, donc je connais pas très bien. Moi j'aurais un peu... Ouais les moustillons. Il est tellement cute ce moust moustillon. faudrait qu'on récupère un type euh, vol pour euh, la, la, la reine. Ah oui c'est un type insecte là Non la reine là ça va être... Euh, euh, ce, si si c'est un type feu ce sera un type eau, euh, etc. Tu vois ah oui, c'est avec euh, Flamme à Joue et euh, tout ça. Et après, euh, ce sera le, la reine du petit type... combat. Dans le musée. Ah, je m'en souviens. Et Après, c'est la reine du petit combat. C'est quoi la situation C'est la chose. merde. J'ai lancé un, poké un combat Pokémon sans le vouloir. Moi aussi. Bon, ça va, il est, il est assez merdique, ce cripon. De mmh. mmh. toute façon, là, pour l'instant, la stratégie, c'est de spammer charge. Hein. Pas trop de choix. Nickel. Oh, j'apprends sur ça c'est bon. Ouf. Moi je passe suite au deuxième dresseur. Deuxième... Euh, le deuxième, c'est lequel C'est la fille. Ah, bah, c'était celui-là que j'avais lancé. Moi j'adore les combats de Pokémon, je trouve ces petites créatures trop choues en temps normal, mais quand elles se battent elles sont encore plus mignonnes. On va bientôt arrêter là je pense. Je bon, et puis on peut arrêter quand on est à Grèce, non Si tu veux. Si on, Donc on pas est bientôt arrivé. si on met pas trop de temps, euh, c'est bon. Là, mais franchement, Pontio, euh, il est pas dégueu. Hein. Je trouvais un peu merdique au début, mais très pratique. Je vais quand même switch parce que je suis prudent. Nickel. Je prends assistance. Une potion. Quoi J'apprends assistance. C'est pas une sorte de métronome, ça Si, c'est ça. Euh, après, il y a encore un dresseur et puis je crois que c'est tout. Bah, c'est le dresseur et après, euh, après je t'attends. Non, je. Là, j'ai. Faut que j'aille soigner mes Pokémon en fait. Je les soigne à chaque fois moi. Ok. J'économise les potions. Je suis ratin. Pas bien d'être ratin. C'est pas grave. Hum? Mmh Ce n'est pas grave. Là, le radinage, je me sauvera. Je <rire> sais pas si c'est très français ça. Bah, je radile, je radis, nous radile, non, vous les... C'est bien du, euh, du nom radis Radis, oui. Ce qui veut dire euh, planter les radis. D'accord. Ah, oui, Alors... Par contre, moi, je suis bloqué avec un dialogue, tu vois. j'attends que Bianca à arrive. Ah t'as déjà fait tous les dresseurs toi Ouais. Euh, tu, en fait t'as enchaîné sans, sans soigner en fait c'est ça Euh ouais. Parce que moi je suis pas radin tu vois. Ah t'as utilisé des potions. Ouais j'ai utilisé deux potions. C'est quoi je vais skip le dresseur et je le ferai après. Ok. Il n'y a, euh, a pas de combat pour l'instant. J'ai juste Bianca qui, m qui, qui, qui, qui essaie de me parler. Donc Donc comme le... la voix de Bianca n'est pas là, je le ferai pendant que tu m'envoies le fichier. Ok. Kishta hey, Kishta, eh oh Kishta Ça se trouve, elle, elle va combattre, hein. Je sais pas. Ah, euh, dis, faisons oh, non <rire> Oh la loose <rire> Faisons un combat Pokémon J'ai même entraîné une nouvelle recul de mon équipe. Allez, on y va est-ce qu'on n'arrêterait pas au combat <rire> La suite, après épisode. Après le combat. Putain. Oh, ça va, franchement, c'est... <rire> oh non. Oh, mais c'est naze. Ah, euh, Morsure. Il a la trouille. Tu vas fait... voir, je vais y aller à fond. Et le Pokémon bien sûr, aussi. C'est moi qui fais Bianca. Oui, bah. Et... Voilà. <rire> Gris va, oh, oh, il va se prendre un pistolet à y il va rien à comprendre. Je vais faire pareil comme ça, on va vite. Pour... Là, le, le poncho, je... je réussis à le passer. Euh... Euh, sans. Euh... Ouais. Oh Le jeu de le poncho Il a fait un Non Chacun. Euh, 24... Putain, mais nique-toi Je te déteste, il était trop bien mon poncho Oh non Oh, je suis dégoûté, 10 potions la... ouais. Elle... Du coup, j'ai pas le droit de perdre Moustillon, quoi. Bah non Si tu perds Moustillon, on est mort et eh ben je vais utiliser une potion. Putain, tu saoules. Et était niveau 10, mon poncho. Ah, je suis dégoûté. Un moustillon va être envoyé par Bianca. Bah, ça va, normalement, je devrais one shot. Les pistolets à haut Je suis de niveau Voilà, c'est bon, j'ai gagné. C'est pas le seul. C'est se bien mon sacrippant. Et du coup, moi, j'ai plus le droit à sacrippant et toi, t'as plus le droit à pencher. Bah oui. C'est génial. Ça, ça va être trop dur, ouais. Ah, moi, il est niveau 9, mon Punais, Punaise, c'est punaise, tu rigoles pas Kishta. Bonjour, je, bon, je les Bonjour Pokémon pourquoi perdre la prochaine fois. A plus. Ah, attends, avec euh, des niveau 6, tu t'attendais à quoi j'ai un souvenir avec euh... moi je vais se soigner en arrière parce que du coup on va rentrer à August prochain épisode. Je suis rentré à August prochain épisode. Bon, euh, écoutez, euh, j'espère que ça vous a plu. Euh... Moi, ça me pas plu. <rire> <rire> oui, forcément. Super les Pokémon de zone. Euh... Bah, du coup. Restez comme, non, je vais Restez comme vous êtes, car vous pas. êtes super! <rire> <rire> <rire> J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la recommander. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! ciao, ciao du, du, du, du.